Salut, je suis certaine que comme bien des gens, t'es super occupée puis ta charge mentale est encore plus. As-tu parfois l'impression que tes cernes sont grosses comme des valises En tout cas, t'es pas toute seule. Il y a beaucoup de personnes qui me consultent qui ont le même problème que toi. Puis elles voudraient tellement que leurs cernes disparaissent. Dans une vidéo précédente, je te donnais les raisons de pourquoi tu as peut-être des cernes. Après l'avoir vu, tu as peut-être fait des petits ajustements concernant ton hygiène de vie ou ton sommeil ou même faire de la méditation. Aujourd'hui, c'est le jour des solutions. Je vais te partager cinq astuces pour faire disparaître tes méchants cernes qui te donnent l'air tellement fatigué. J'ai même un truc pour faire disparaître tes cernes en une nuit. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin, il y a un petit bonus. Je m'appelle Eloïse et puis je suis conseillère en soins de beauté depuis 2006. Ma mission, devenir ton allié en matière de soins de beauté, pour que chaque jour t'aimes ce que tu vois dans le miroir. Ma première astuce, c'est un traitement par le froid. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Dans le fond, tu peux utiliser soit des glaçons que tu vas mettre dans un tissu, ou bien des compresses froides que tu mets sur tes yeux pendant 5 à 10 minutes. Tu peux même mettre des cuillères dans ton frigo ou même encore dans ton congélateur. Mais si tu le mets dans le congélateur, assure-toi de mettre un petit tissu mince entre ta peau et les cuillères pour être certaine que les cuillères gelées ne vont pas coller sur tes yeux. Finalement, c'est un produit cosmétique pour combattre les scènes. Garde-le au frigo, ça va être froid, puis en plus, les cosmétiques vont aller travailler. Ma deuxième astuce, c'est une recette de grand-mère. Tu prends deux cuillères à soupe d'huile d'olive et puis le jus d'un demi-citron. Tu mélanges tout ça ensemble et puis tu utilises un tampon démaquillant ou des tampons démaquillants, tu as deux yeux, pour l'appliquer sur tes yeux pendant 5 à 10 minutes. D'une part, l'huile d'olive va avoir une action émolliente sur la peau du contour de l'œil. Puis en plus, le citron, aller, euh, le citron va aller travailler sur la coloration la troisième astuce, c'est un masque de nuit. Là, je te parle pas d'un masque pour dormir noir là, qui va aller cacher tes yeux pour euh, pas que tu sois dérangé pendant que tu dors. Je te parle d'un masque cosmétique pour les yeux. C'est souvent en forme de demi lune que, que tu vas aller appliquer en dessous de tes yeux. garde le au frigo. Comme ça, bien, encore une fois, ça va faire la thérapie par le froid. Et puis, tu peux le garder plus longtemps que les 5-10 minutes que c'est conseillé sur la boîte. Tu peux même le garder toute la nuit sur tes yeux. Mais au moins, tu vas l'avoir gardé le plus longtemps possible. Puis ça va aller jouer sur l'hydratation de cette zone-là. Et puis, en plus, ça va aider là, dans le drainage lymphatique pendant que tu dors. Tu peux aussi utiliser un sérum à l'acide hyaluronique comme masse de nuit. Oui, tu peux l'utiliser sur tout ton visage, mais l'acide hyaluronique va vraiment aider à réduire les cernes parce que c'est un bon agent naturel parce que ton corps en produit de l'acide hyaluronique, hyaluronique, mais ça diminue avec le temps. Et puis, c'est un bon agent naturel pour combattre les cernes creux. C'est sûr que le mieux, c'est de faire faire des injections d'acide hyaluronique, mais de le mettre en sérum, ça ne peut pas faire de tort. Moi, en tout cas, j'ai eu des très bons résultats. Et ma quatrième astuce, bien, c'est d'utiliser une crème pour le contour de l'œil. J'en ai parlé dans mon autre vidéo sur les cernes. Puis je te disais que la peau du contour de l'œil est quatre fois plus mince que le reste de la peau de ton visage. Alors, c'est important d'utiliser une crème qui est faite spécifiquement pour le contour de l'œil. Parce que si tu utilises un hydratant régulier, ça va avoir tendance à faire une petite poche en dessous de ton œil. Fait qu'en plus d'avoir des cernes, ça va être gonflé. Ce qui est le fun aussi, c'est que la plupart des crèmes pour le contour des yeux vont contenir des antirides, puis même des fois, de l'acide hyaluronique, donc ça peut être un deux en 2. Puis la cinquième astuce, c'est utiliser du maquillage. Là, il y a deux produits dont je vais te parler. Le fond de teint et l'antiserne. Ce qui est le fun avec le fond de teint, c'est qu'en plus de masquer les imperfections, ça va aider à protéger ta peau contre les éléments extérieurs comme, hein, comme par exemple s'il vente, il peut y avoir un petit peu de sable dans l'air. Ça va protéger ta peau en créant une barrière physique entre ta peau et puis ton épiderme. En plus, ce qui est le fun, c'est que ça permet de conserver ton hydratant dans ta peau au lieu qu'elle s'évapore plus facilement si le fond de teint n'était pas là. Par contre, le fond de teint, ça masque mal les cernes parce que ce n'est pas de la bonne couleur. Souvent, les couleurs de fond de teint vont être développées pour s'harmoniser avec la couleur du teint, mais ne vont pas bien masquer les cernes. Alors, c'est préférable d'utiliser un anti -cernes. En fait, lanti c'est le produit indispensable pour masquer les cernes. Puis attention, c'est différent d'un correcteur. Le correcteur va corriger des imperfections, un petit peu comme le fond de teint, mais l'anticerne lui, va aller illuminer la partie sur laquelle on va l'appliquer. Un petit truc, on applique le correcteur après le fond de teint, mais avant la poudre. En fait, des méthodes pour faire partir les cernes, il y en a vraiment plusieurs. Moi, je t'en ai partagé cinq. Si je résume ça, la première, c'était par le froid. La deuxième, c'était une recette de grand-mère. La troisième, c'était le masque de nuit avec les demi-lunes. Le quatrième, la crème pour le contour des yeux. Puis finalement, les produits de maquillage. J'espère que tu as aimé ma vidéo et que tu l'as trouvée utile. Si c'est le cas, clique « J'aime » en dessous de la vidéo. Puis tu peux la partager aux personnes à qui ça pourrait être utile. J'aimerais aussi que tu nous partages dans les commentaires si tu as d'autres manières de faire partir les cernes ou bien celle que tu as trouvées la plus intéressante dans les cinq manières que j'ai partagées. Si tu as aimé le contenu de ma vidéo, mais que tu voudrais passer à une autre étape, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle « Les cinq raisons pour lesquelles tu dépenses une fortune en produits de beauté, mais que ça n'a rien donné ». T'as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, clique sur la petite cloche aussi pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que tu faisais avant d'écouter ma vidéo, mais je te souhaite une belle fin de journée. Bye!